à à tous et à tous et à y on se retrouve pour l'épisode 6 du coup d'Alice retour au pays de la, de la suite directe de l'épisode 5 heureusement d'ailleurs alors on devait aller tuer le petit lapin qui, il y a, euh, qui pétait un boulon et qui a euh, comment dire, volé les jambes du chapelier fou à qui on doit récupérer les membres les jambes qui sont dans une roue là-bas, on la voit là-bas derrière, je sais pas si vous voyez genre. je vais vous viser le truc là-bas Là-bas, il y a les jambes du Chapelier-Fou. Ce qu'il faut aller récupérer. Donc là, on va mettre une petite bombinette. Parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire. Si vous n'avez pas vu l'épisode suivant avec les nouvelles, les nouvelles armes qu'on a eues, etc. Le, le parapluie euh, qui est extrêmement stylé et qui va se protéger les balles. Allez voir les épisodes précédents. Les épisodes précédents. Euh, vraiment, enfin. Ce qui est bien justement avec ce jeu, c'est qu'on peut prendre l'aventure en cours. Sans problème, ah, si compris, ce serait dommage de, plus de rater quelque des chose. Continuez. Des mains, des points. Tu meurs, toi Il croyait que je l'avais pas vu. Alors, où je dois aller Putain, je ne suis même pas regardé. Qu'est-ce que j'ai fait On descend on va remonter là-bas. Oh, putain Oh le noob Oh mon dieu Ce mec est nul. D'accord. Moi ouais, j'étais là-bas. Ok, donc je reviens par là. Je vais par là. D'accord, jusque-là. Pas de problème, je remonte ici. Je vais là-dedans. Y'a rien. D'accord. On récupère les dents. Et elles sont là, les jambes du chapelet fou. Le dessus est notre lapin qui pète un moulon. Ça ne fonctionne pas bien sûr, ce serait beaucoup trop facile hein. Le... On va faire le petit parcours du combattant avant y arriver. Oh merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, Mais les changements d'angle de la caméra, ils sont tellement dégueulasses. Je m'y attendais trop pas. À... Parce qu'on passe. Enfin, on passe quand même une caméra comme ça, libre, à une caméra de travers. Ce qui fait que si j'avance tout droit, bah, je Quoi? Alors là, là c'est volé là. Oh là c'est volé. Là, ce qu'on va faire avant toute chose On va péter le nid à libellule Je sais pas si on pourra avec distance Et voilà Maintenant La première fois qu'on peut on saute C'est à dire maintenant Allez vas-y arrive au bout c'est bien ça Ok là qu'il y a un gros On a, voilà, on a buté les piaf Ah C'est le focus Oh putain je prends la bite Je prends trop la bite D'accord, explique le gros Oh putain Oh sa mère Ah sa mère Ah sa maman manque oh, il m'a défoncé Ah oh, non Ah oh, non Ah oh, non Oh putain Attendez, je vais pas tout refaire quand même. Je crois que ça va être misère. Je pense que je vais tout refaire. Ah, ta soeur. Oh, non. Mais tant pis, hein. Tant pis, c'est les jeux, hein. C'est le jeu, les copains. On devrait se retaper toute tout l'aventure. Hein. On va se retaper, là. c'est pas la race hein. Parce qu'on a peur de rien. Echo, Ango, Ango. On, on, go. on va faire ça vite fait. Ça va être très... Le passage que je viens de faire va être très difficile à passer. Hein. Je vous la Plutôt le type très difficile. Hein. Et je pense qu'on va taper une sauvegarde quand même avant. Parce que là, j'ai pas envie de tout refaire encore une fois. Hein. Ça me met très mal. Situation brûlante, mais On connaît la chanson. Hein, ouais, un, truc, un truc qui m'a gros derrière. Je m'en balance. Ça, hop, sur le bord. Quoi Mais putain, ah, mais non. Oh là là, c'est pas possible à passer. Oh. oh là là Oh là là là là là là là la la la. bien euh, oui, je pense... Faire attention au changement d'angle de la la sur la passage la On va là là là On va se regarder d'accord... Là, calmement, chose à la fois Putain, vous allez chercher un peu concentré là, pour pourquoi de montrer encore je peux taper dessus ouais, parfait oh putain mais please la concentration se lit sur mon visage mais c'est dommage je ne me voyais pas Je le saut de dash. C'est putain de piaf de merde. Bon, le but va être vraiment de laisser le gros quoi pour la fin parce que putain, si va se dessus. Euh... Trop de choses à s'occuper en même temps. Tiens, ramasse tes morts. Ah, ça pue Là, c'est quoi déjà ce que touchent ça mmh. Allez, crève le gros. Voilà, le gros est mort. On va prendre cette Et mon gars, du poivre dans les yeux, ça fait mal, même pour une théière. Oh putain! Mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! C'est plus relativement difficile en vrai. Ce fut la misère, la grosse misère d'ailleurs. Ouais, est-ce que j'ai appuyé sur le truc ça, ça fonctionne pas quand même Putain. ah c'est peut-être passé par derrière c'est bien comme ça ça me paraît bien mieux n'arrêtez pas continuez ou aidez moi je... Je... le lapin a quelques problèmes mentaux hein Il y a de méchant et souci. souci Est-ce que je peux rentrer là-dedans Effectivement, je peux rentrer là-dedans. J'y arrive, chez le Lapidou. Putain Oh merde, la lousance Alors là, c'était la lousance extrême. Putain, mais non Oh mais non c'est volé Mais ça c'est tellement volé Voilà ça passe. On sait jamais hein, j'attendais que ça, ça, ça se fasse un petit coup. Ah voilà. TPV. Bien ça. DPV, remontons notre vie à fond. Le PP, c'est bien. Le PP, c'est cool. Le PP, c'est ultra cool. Le PP, c'est ultra sympathique. D'accord. Est-ce qu'on est va carotte ou pas Sans la l'amourance. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais. Moi, je pense que c'est l'amourance. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires C'est la c'est pas la mort. Moi je pense... Après, on s'en balance, hein. Que ce soit, clairement, on s'en balance. Non Stop ah, Ça suffit là ah, Arrêtez-vous bande d'imbécile Tu crois nous arrêter Ça c'est la meilleure Je me retire Tu ne mourras pas Non, ça jamais Eh bien, et bien, et bien. Je pense qu'on peut dire j'ai nous. J'ai nous. Ce fut la fin. On arrive aux dernières manivelles. Qui permettent de libérer les jambes du chapelier. Allez lui rendre directement. Hop là. D'accord, tu vite la ring avant qu'elle s'échappe. Eh, évident. La peu. dextérité sera appréciée, tu seras remercié quand je serai tout reconstruit. Ne dors pas sur tes lauriers, tes chiffonniers. tes chaises longues, tes chaises pliantes. Bon. Deux dors, attends, <rire> Te repose pas sur tes chaises longues, j'aime. Ah tiens, on va remonter, il va prendre l'autre chemin, qui nous mènera à l'autre endroit. Ah quoi, mais non, mais j'ai réussi sur... à putain est-ce que je peux être mauvais C'est incroyable. C'est reparti excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. À gauche, à droite. À gauche. À gauche. Enfant. Bien mise par là. On va courir par là. Filtrage des erreurs. Par les profondeurs. Peur du chaos. Les meilleurs ouvriers sont vivants. Vivants et libres. Alors que les ouvriers morts sont des incapables. Et inversement, de tes pas. Les moins la voix, bons clair. sont morts. Et la marche est <rire> Un pas après l La paix des meilleurs est repoussée jusqu'à nouvel ordre. La paix des moins bons est à nu. Les, les meilleurs ouvriers sont vivants, vivants et libres. Alors que les ouvriers morts sont des incapables. Et inversement, les je, je vous laisse écouter ça parce que. Morts relativement escalade. impressionnant. La paix des meilleurs est repoussée jusqu'à nouvel ordre. La paix des moins bons est à les meilleurs La paix des moins bons. Est <rire> et à nu les. Jusqu'à nouvel ordre. Alors la paye des moins bons est annulée. les. meilleurs ouvriers sont vivants. Vivants et libres. Alors que les ouvriers morts sont des. Embrasser l'industrie et l'efficacité. Signer vos nouveaux chefs. Les moins bons sont morts. Esclaves. La paix est. C'est très bien qu'ils se taisent un petit peu, voilà, merci quand, quand même, parce que c'est bien deux minutes, mais après... Ah, du feu, du hein, fire. C'est de la lave, plutôt, dirons-nous. Je... Voilà. on va s'en va y aller comme ça Parce que nous, on s'en balance, hein. toi voilà. Alors, on entend le bruit du GT. D'accord. Lui, je l'avais pas vu. On la shot, on tire dessus. 4, 8, c'est ce qu'il est vite fait. Voilà, on lui dans la gueule. On le tue, on finit là. On les finit, bordel de merde, vas-y meurs. Voilà. C'est ça qu'on peut. C'est ça qu'on peut. Est-ce que ça passe C'est pas en cuit Grâce aux arrivées de gaz, Alice, nous n'aurons plus à nous ruiner en bois et bougies toute l'année. Puis moi je vais vous laisser sur cette vision. Non, pas tout de suite. Je pas vous laisser tout de suite. Je n'ai pas envie de vous laisser tout de suite. Aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un petit épisode d'une vingtaine de minutes minute de 15. On va l'avancer un petit peu Quoi Mais non, mes référés là, il a pas faute, bordel rapport Bon, ça dépend si je roule le chemin ou pas en fait Alors, par où est-ce On passe par là. Coucou! Coucou! Coucou! Prochain point de sauvegarde, Ulette. Parce qu'on sait jamais, hein. Imaginez un petit peu que. Je dois tout recommencer après, ça va être relativement relou. Prochain point de sauvegarde, Pas de point de sauvegarde encore. Et hop, péter. Le petit ouvrier Allez, hey, merci, c'est bon. Oui, on a compris comment faire, là. C'est de la lave tu Il plutôt chaud, hein. Chaud chaleur. Ouf. Monte, s'il te plaît. Oh, merde, merde. Admirez. Je n'ai plus rien admirer Admirez le détail encore des monstres Des crèves Voilà Meurs Meurs Oh merde Oh ça va Putain j'ai eu peur Une plus plateforme en dessous Ça veut dire qu'on était potentiellement morts potentiellement mort. Mais voilà, voilà C'est le moment d'arrêter. On va s'arrêter sur ce superbe début de combat. Je vais être sur pause, hein. Je vous dis au revoir comme ça. Voilà. Vous verrez tout ça au prochain épisode. Que vous êtes Ben, Venez voir le prochain épisode, hein. Ça, moi. Vous aurez tout. Tout à la suite de l'aventure de notre petite et charmante Alice. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas, à Facebook, Twitter, Google ⁇ Euh... Ouais c'est ça Attends, mais j'oublie tout le temps... Enfin vous, vous allez dire genre ouais mais j'oublie tout le temps machin, mais... Ouais mais ouais, j'oublie tout le temps, je suis nul. Enfin je retiens pas, Facebook, Twitter, Google ⁇ trop de choses, là, trop de choses en même temps. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous en dites, ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous fais 10 bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao